La Laponite Après trois jours, le mélange de poudre de laponite et d'eau est différent des liquides usuels, qui adoptent toujours des surfaces horizontales. Il s'est transformé en gel. Placé dans un faisceau d'une lumière particulière, appelée lumière polarisée, un matériau photoélastique change de couleur quand il est comprimé ou vibré. La photoélasticité du gel de Laponite traduit son élasticité qui est une propriété caractéristique des solides et non des liquides. un liquide peu visqueux injecté dans un gel de laponite se propage selon certains plans de cisaillement. Le gel semble se casser comme du verre. Bien qu'il soit composé essentiellement d'eau liquide, le gel de laponite possède certaines propriétés des solides.